Bien, bonjour, je suis Francis Forbeau, euh, le DIC de La Rochelle Université. Et par la même occasion, je représente aussi une communauté euh, euh, dans le domaine de la mutualisation des systèmes d'information, qui est la communauté ESUP, ESUP Portail, qui est connue par euh, un grand nombre d'entre nous. Alors, euh, ben, je suis présent ici aux Assises du CIR. 2022 et merci à Auxir d'avoir réorganisé ces assises au printemps, fin du printemps, comme on avait l'habitude de faire depuis des années et des années. Moi, je suis fidèle aux assises puisque ben, ça fera mes 17e assises. Euh, je suis arrivé il y a 17 ans dans l'enseignement supérieur à la recherche et je n'ai raté jusqu'à présent aucune des assises. C'est vraiment un moment euh, important dans notre communauté du numérique de savoir se retrouver entre collègues, euh, déjà collègues qui sont bien souvent pour la plupart des amis, c'est l'occasion ben, de partager, euh, d'évoquer euh, nos les atouts, les, les difficultés que l'on peut rencontrer euh, lorsqu'on a à coordonner un système d'information dans son établissement. C'est aussi l'occasion des assises, c'est plus large que euh, il y a une tendance aussi avec les métiers. C'est aussi l'occasion de partager des nouveautés. C'est la rencontre avec des décideurs dans le domaine du numérique, que ce soit avec la conférence des présidents d'université, de qu'on appelle France Université maintenant, que ce soit la, notre ministère de tutelle. Et puis, c'est aussi des rencontres avec des, des fournisseurs, des prestataires. Donc, et ce que j'aime bien au niveau des assises, c'est aussi ben, de Retrouver aussi des, des jeunes collègues qui viennent, qui viennent pour la première fois à rencontrer d'autres établissements et je me souviens de mes premières assises. J'étais un peu perdu d'une part parce que le, le mot XIR est difficile à prononcer et puis j'ai apprécié quand je suis arrivé dans les assises de ben découvrir qu'il y avait une communauté de mutualisation. Euh, très, très accueillante euh, et donc je, je, je m'oblige un petit peu à chacune des assises de, de repérer depuis bah, quels sont les nouveaux collègues qui arrivent pour savoir à mon tour les accueillir et leur souhaiter la bienvenue et puis de euh, leur faire comprendre que la mutualisation c'est une force impérative et, et qui nous qui nous aide dans notre quotidien et donc je suis avec impatience pour moi de, de retrouver toujours les assises à suivre d'autant que c'est toujours dans des cadres euh, ah, on est toujours dans des superbes lieux, euh, euh, voilà, je merci